Je te souhaite vraiment un joyeux visionnage. <rire> bon Visionnage. Nous sommes en guerre. Nous qui Vraiment Mais l'ennemi est là. C'est qui l'ennemi hey Jésus Oh oh oh oh Problème. Oh. On va piquer. A ah, de mon père. Et... Hey Mais c'est quoi ça du Néo, bien, Tu n'es en pensi. Oui maman. C'est quoi ce site là Hein Hey, hey c'est quoi c'est c'est pas moi hein c'est pas moi je mon ordi je vois une grosse fille qui bouge Et... une grosse face comme ça mon écran c'est quoi ça mais ça c'est les sites de streaming les sites de films oh là quand oui, tu regardes un film tu vois les pages qui s'ouvrent là ça? tout un historique vraiment tu t'amuses avec moi toi mais fiche-moi le camp Saligot hein? <rire> They say you keep on me. How so steady with it? They say you got his wallet. You got this say how this shit. You need to my. You You come. One, two, three, they got me fucked up. Coucou bébé ça va Ça va ça va et toi Ouais Alors ça faut quoi T'es où Je suis en train de chiller avec ma pote et toi Ah ouais Bah tu veux que je passe te voir Ouais vas-y viens Ok ok ok euh, Par contre je suis avec un pote là Fais voir Ouais vas-y c'est bon Bah viens venez C'est bon c'est bon Bah je veux quand même un truc à boire Ouais, vas-y si tu veux. Ok, ok, ok. Bah, bah ça marche, hein, en vous et en courant. Ok, à tout bébé. Allez, bisous, ciao. Bita <rire> oh Allez, c'est bon, aujourd'hui je fais rien. Vous aimez trop ça, vous Non, attends, attends. Mm -mm. Faut. Comment ça j'ai pas ce qu'il faut Non hey hey oh mais t'as carrément ramené une boîte En fait tu savais très bien ce que tu venais faire ici hey Mais pas du tout Je suis parti à la pharmacie tout à l'heure J'ai acheté une boîte de toplexil Ils m'ont fait une offre hey Une boîte de toplexil achetée, une boîte de capote offerte Ouais. Hey mais de toute façon ça va jamais rentrer Je l'ai jamais fait T'inquiète pas wesh Pour la fluidité wesh j'ai tout Non oh, mais en fait, tout prévu vraiment Mais wesh non wesh Mais t'es trop bizarre comme mec hein. C'est du gel. J'utilise même ça pour mes cheveux Regarde ah non mais t'as quoi d'autre en fait sous ton pied. shirt on se coupe un fouet. Dégage, dégage de chez ouais. la... moi tout ta tête saligot. Hey, oh qu'est-ce qui passe à la télé là maintenant C'est quoi ça Change-moi ça vite. Où la télécommande Je Joue avec moi. Okay, comment j'ai une Bon, ferme moi tes yeux là. Jesse, oh. I'm on the ship, the the the mon gars généreux bien ou quoi Ça va tranquille. M m pas dit que tu venais avec Cosienne. Wesh ouais, Allô C'est ma... qui Ocean Cosienne. Et qui Cosienne, arrête cuisine. de bégayer, arrête de bégayer qui ta cousine, tu m'en as jamais parlé. Arrête de bégayer. C'est pas Ocean gros Océane. Océane. ta gueule frère. Tu veux quoi là C'est Cosienne Appelle maintenant. appelle maintenant. Je l'appelle maintenant. Appelle là wesh. Appelle. Maintenant. À cause de toi, il veut que tu l'appelles. Arrête de parler, appelle. t'inquiète, je t'appelle. Et tu me gaves. Wesh gros, pourquoi tu m'appelles c'est un enfant! Je suis foutu de moi, mais c'est grave! C'est grave comment tu te moi! Ah, oui, tu passes quoi là? Ok, Emma! Okay. Okay. Okay. ok! Back! Okay. To me. Back. I'm here! Go in your room and don't come out! Tu cherches un job d'été Tu es dynamique, curieux, débrouillard Et t'aimes si c'est des bites Alors le tourisme à Dubaï recrute Pour des jobs saisonniers Dans des campings, des hôtels Et notamment pour chier sur ta grande gueule Tu pourras notamment t'entraîner Avec des chameaux dans le désert Donc tu veux devenir le meilleur saisonnier Alors inscris-toi big, big account notice me every time i come around Shit. wait oh it's sound. I play with the gang do my thing down yeah sit up and try to scare out yeah we came broad day and air it out yeah little niggas ain't ready for this life for the session when you go to chat. They say you keep on love me How you somebody with it? They say you ain't hard to You gotta show me this one Gotta say I'm 26 Oh <laughs>